Alors, bonjour à tous. Dans cette séquence, nous allons euh, illustrer Faro euh, en le comparant avec un autre langage euh, de programmation, euh, objet, qui est Java. Alors En Faro, euh, on ne manipule que des objets et on effectue des choses uniquement grâce aux messages et à l'assignation de valeurs dans des variables. Les slides suivants vont vous montrer quelques équivalences entre Java et Faro pour bien comprendre euh, les différences et les ressemblances. Donc dans la partie du haut, on voit en Java la création d'une nouvelle collection qui contient des, des chaînes de caractères et l'affectation de cette nouvelle collection dans une variable appelée strings. En Faro, c'est la même chose. La classe qui gère les collections s'appelle collection plutôt que ArrayList, mais le comportement de cette collection est la même. Alors Plusieurs choses sont à noter. Premièrement, new. En Faro, c'est l'envoi d'un message à une classe. Donc, c'est l'envoi du message new à la classe ordered collection qui va créer une nouvelle instance de cette collection. En Java, le new est placé devant. C'est une construction syntaxique particulière euh, à l'instanciation euh, d'objets euh, en Java. Alors que pour Faro, c'est juste un envoi de message complètement standard. Euh, il n'y a pas de euh, typage statique en pharo et donc euh, beaucoup de choses qui apparaissent dans la ligne Java n'apparaissent pas dans la ligne pharo. On n'a pas le fait que euh, la collection euh, contienne des chaînes de caractères et on n'a pas non plus le fait que euh, strings est une collection. Une autre équivalence, cette fois pour euh, la création d'un processus FIS, donc on a euh, un bout de code qu'on voudrait voir euh, exécuté dans, dans un autre processus. En Java, on est, on est obligé de créer uh, donc une, nouvelle, uh, une nouvelle instance de la classe Thread en lui donnant un runable en paramètre. Donc on fait un new runable et à l'intérieur, comme runable est une classe abstraite, il faut définir une, classe, une méthode qui lui manque. Donc la méthode s'appelle uh, run et son contenu, c'est uh, le code qu'on veut vouloir exécuter dans un processus fils. Donc ici, c'est .do something Donc ce code-là, euh, la méthode Do something appartient à la même classe que celle où ce code se trouve. En Pharo, on voit que la syntaxe est, euh, est beaucoup plus simple. Donc l'équivalent de toute cette partie-là, en fait, c'est cette partie-là. Voilà, et à la fin, le, euh, le start qui est ici va permettre de, euh, bah, de lancer le processus FIS. Et c'est ce qu'on va pouvoir faire grâce... Euh, grâce au mot fork, donc c'est un message qui est envoyé au bloc. Depuis Java 8, euh, qui est la toute dernière version euh, de Java, la syntaxe s'est bien bien améliorée en Java, et donc on voit que le code euh, est beaucoup plus clair en Java maintenant. Et donc l'équivalent euh, de ce bloc-là, euh, c'est la fermeture euh, lexical qui se trouve ici, et euh, le reste est, est identique euh, au slide précédent. Donc pour rappel, en Pharo, il y a trois types de messages. Les messages unaires, donc des messages qui ne prennent pas d'arguments qui s'appliquent sur un receveur. C'est le cas de euh, la méthode factoriale qu'on a déjà pu voir. Euh, C'est aussi le cas de la méthode, de la méthode CR qui permet d'afficher euh, une, une ligne vide dans la console. Il y a aussi les messages binaires, donc eux, ils s'appliquent à un receveur et ils prennent une valeur en argument. C'est le cas par exemple des opérateurs mathématiques plus qui fait la somme entre 3 et 4. Et là, tirer supérieur, ça permet de créer une paire donc avec une clé et une valeur. Donc 5 flèches 10, ça crée la paire 5-10. Et le troisième type de message, ce sont les messages à mots clés. Donc eux, ils peuvent prendre 1, 2, 3 ou plus de paramètres. Ce sont des mots qui sont séparés par des deux points. Donc là, le message à mots clés, c'est chaud. Ah, il s'envoie sur l'objet transcript et il prend un paramètre qui est la chaîne de caractères affichée dans la console. Et dans le deuxième exemple, le message, c'est between end. Donc c'est un message séparé euh, en deux mots-clés et les arg... il apprend deux arguments et il s'applique sur un receveur. Donc le message between end s'applique sur l'objet 1, 2 et prend les arguments 0 et 5. Donc, pour comparer euh, par rapport à Java, donc surtout par rapport au troisième type de message, les messages à mots-clés, c'est ceux-là qui ont une, une, une grosse différence par rapport à Java. Donc, euh, en Java, on a un receveur, un point, le nom, de, le nom du message qu'on envoie à l'objet et les arguments séparés par des virgules entre parenthèses. En Faro, on exprime la même chose euh, en séparant. Euh, les différents mots clés du nom de la méthode et en mettant les arguments au milieu. Donc si je prends un exemple concret, dans cet exemple on envoie le message send euh, à un facteur dans le but d'envoyer un courrier à un destinataire. Donc ça c'est la syntaxe java et on va la décomposer petit à petit pour arriver jusqu'à la syntaxe faro. Donc première étape, on extrait les parties qui sont syntaxiques de java donc le point, les parenthèses, la virgule, et le point virgule. On les sort. Donc on a postman send mail recipient. Si on transforme ça en phrase, pour simplifier la lecture, on a postman send mail to recipient, donc c'est plus facile à lire. Et pour avoir une syntaxe correcte pharo, on ajoute les deux points. Donc ici, il y a un message, le message send to, appliqué au facteur et, et prenant deux arguments, le courrier et le destinataire. Les conditionnels, hein, comme, euh, comme if, else, hein, et les boucles, euh, loop, euh, do, for, etc. Tout ça, ce sont des mots-clés en Java. En pharo, on n'a pas ces mots-clés. Ce euh, ne sont pas des, des mots particuliers qui sont définis au niveau du langage et du compilateur. Ce sont juste des, des méthodes et des messages qu'on va envoyer à certains types d'objets. Donc, en pharo, euh, par exemple, pour faire un, pour faire un if, on envoie le message if true if false, donc c'est un message qu'on envoie à un booléen et qui prend deux blocs en paramètres, un bloc qui est exécuté si le booléen est vrai et un bloc qui est exécuté si le booléen est faux. De la même façon, les boucles sont juste des messages qu'on envoie à certains types d'objets. Dans le premier exemple, j'ai l'objet 4, c'est un nombre, je peux lui envoyer le message times repeat avec un bloc en paramètres et euh, la méthode sous-jacente va exécuter le bloc à le, le nombre de fois indiqué par le receveur. Donc là, 4 times repeat quelque chose va exécuter ce quelque chose 4 fois. De la même façon, le message to do est envoyé à un nombre et prend un nombre et un bloc en paramètres. Et là, entre... Là, le, la valeur i qui est le paramètre du bloc va prendre toutes les valeurs entre 0 et 100. De la même façon, le message to by do euh, prend en plus un pas, et donc i va prendre les valeurs de 0 à 100, mais seulement les multiples de 3. Donc, 0, 3, 6, 9, etc. Enfin, le message do envoyé à une collection est l'équivalent d'une boucle for each en Java, et donc va exécuter un, le bloc pour chaque élément de la collection. Donc, la variable itch qui est ici, va d'abord prendre la première valeur qui se trouve dans la collection, donc le premier élément de la collection. Le bloc va être exécuté avec cette valeur de itch. Puis itch va prendre le deuxième, le deuxième élément de la collection. Le bloc va être exécuté avec cette valeur de itch, etc. etc. jusqu'à la fin de la collection. Alors en résumé, il y a trois types de messages. Les messages unaires, les messages binaires et les messages à mots-clés. L'ordre de, de précédent, est d'abord on exécute tout ce qui est entre parenthèses. Ensuite, les messages unaires, ensuite les messages binaires, ensuite les messages à mots-clés. Les conditions et les boucles sont juste des messages qui sont envoyés à certains types d'objets. Contrairement à d'autres langages, comme Java, nous l'avons vu, ou euh, des mots-clés particuliers du langage avec des instructions particulières au niveau du compilateur. En Pharo, ce sont des messages qui sont envoyés à des objets particuliers.